Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des logos. Je suis dans la publicité depuis 1973. J'ai fait énormément de logos. Je suis passé par tous les stades pour faire des logos dans toutes ces formes, ces couleurs, etc. Je suis passé par toutes les tendances depuis 1973 parce que même les couleurs, à ce moment-là, on, on travaillait beaucoup avec le bistre et l'ocre pour faire des logos à tel point que vous voyez maintenant avec les couleurs pastel ou vives sur, euh, par exemple sur internet ça change tout on n'est plus dans la même époque moi j'ai traversé toutes les époques depuis bien entendu 48 ans donc j'ai fait énormément de logos et les logos ça me connaît on est passé par bien sûr du graphisme on est passé par des représentations, bien entendu, euh, euh, naturelles. Un arbre, un chameau, un dauphin, euh, un cheval, etc., etc. À force de regarder tous les visuels qui sont dans la rue, on est envahi par, euh, par tout ça. Et actuellement, il n'y a personne, presque, qui fait attention à une publicité ou à un logo ou quoi que ce soit. Il y a, la communication est devenue tellement envahissante partout à la télévision, dans la rue, dans les revues, dans, que ça devient impossible. C'est-à-dire que il y a une saturation au niveau de la communication à tel point que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps que vous êtes dans la, dans la rue ou même chez vous Qu'est-ce que vous faites Vous avez un téléphone dans la poche et vous avez des écouteurs comme je les porte ici. Pourquoi Parce que nous, on s'intéresse à ce que nous aimons écouter. Et si nous avons quelqu'un en face, on s'en fout de ce qu'il raconte parce qu'on est connecté avec soi-même. C'est une bonne chose, mais socialement, bien entendu, euh, c'est une mauvaise chose parce qu'on ne communique pas plus avec l'autre. Parce qu'on ne, ne suit plus la règle d'il y a longtemps où il y avait peut-être une seule télévision dans tout le pays, ou bien euh, de deux ou trois stations radio, etc., etc donc les temps ont changé et maintenant comme nous avons énormément de communication ça, euh, on a complètement changé nous mêmes je reviens au logo les logos qui représentent la nature comme j'ai dit tout à l'heure cheval panda etc ils sont beaucoup plus expressifs que les logos en graphisme vous prenez n'importe quel euh, logo moderne de grosse euh, multinationale, Nike par exemple. Alors Nike, ils sont obligés de mettre ce logo parce que c'est une multi multinationale et la Nike, elle ne représente aucun personnage connu. C'est pour ça que ils mettent un logo. Ils ont beaucoup, beaucoup de moyens pour passer leur publicité ou leur visuel noto notoriété à travers ce logo, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les raisons. Mais pour tout le monde, tous les internautes, maintenant qui parlent de logos, ils font des logos et tout ça, est-ce que vous croyez que leur logo passe Je n'en je, je suis pas sûr, je suis même persuadé que ce ne, ça ne passe pas. Pourquoi Parce que si on mettait, par exemple, c'est pas moi, un chat, ça passe, parce que ça vit avec nous dans, les, dans la maison, etc. Le chien, c'est la même chose, c'est pas moi, une tortue, un dauphin, et qui exprime quand même un côté affectif, ce qui est très très bien pour, euh, bien sûr, pour son image de, de, de marque. au lieu de mettre par exemple, c'est pas moi, un carré, euh, quatre carrés rouges comme euh, le sieur, quatre carrés rouges, qu'est-ce que ça représente pour rien <coughs> du tout. Donc, alors, si on mettait par exemple un arbre, c'est la vie autour d'un arbre. Le dauphin, c'est un animal qui communique, etc. etc. Le panda, c est, c est, ça a une relation avec l'écologie et, et, et tout ça. Mais moi, je vais plus loin encore parce que ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi Parce que bon, si moi j'aimerais bien faire un, un logo, qu'est-ce que je mettrais C'est très, très, très facile. Je mettrai quoi Je mettrai ma tronche. Je mettrai mon portrait, mon visage. Je peux peut-être faire une pause, je peux sourire, je peux... Euh, C'est pas moi euh, faire une pause comme ça ou n'importe quoi. Il faut que, quand même que la pause, la composition soit bien faite. Mais franchement, je mettrai mon visage. Pourquoi Très très simple. Bien sûr, quand vous avez votre carte d'identité... Et on vous demande votre carte d'identité. Est-ce que vous pouvez mettre à la place de votre photo un logo qui vous représente Non, c'est vous. Et quand vous voulez, par exemple, distribuer un, une carte de visite avec un logo euh, graphique, que le gars il tire, par exemple, votre carte, il, re, il la regarde, il euh, voit votre nom, votre fonction et un logo. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va se rappeler de vous C'est pas possible. D'où la nécessité de mettre votre photo, parce que votre visage, ça va lui rappeler le gars qui a discuté avec lui, ça va le mettre en situation euh, qu'il a vécu par le passé, et il va vous repérer facilement. La, la, la communication, elle devient vraiment centrée sur euh, la personne sur euh, vraiment l'identité. C'est comme l'histoire de la carte la carte d'identité. Et puis, vous n'allez même pas aller chercher un graphiste pour faire votre vidéo. C'est normal. Euh, donc, euh, écoutez, par exemple, regardez, au niveau de la communication, est-ce que vous savez quelle est la communication, la meilleure communication au monde euh, je ne sais pas si vous allez peut-être répondre à ma question, mais il s'agit de mettre des symboles qui sont très très dénudés, qui sont très très très simples et qui, ont, et qui en disent beaucoup. Et où est-ce qu'on trouve par exemple cette, cette, euh, cette communication Elle se trouve dans euh, la circulation routière. Si on voit un cercle rouge avec une barre blanche, ça veut dire interdit. Sinon c'est la sanction. Si on voit un feu orange, c'est-à-dire, attention, euh, il faut se préparer à s'arrêter, sinon c'est l'accident, etc. etc. Tout, par exemple, les, les, les, les panneaux de signalisation routière, c'est très très simple, ça dit énormément de choses, même si on passait, il suffit de voir, de voir ça en une fraction de seconde et on comprend tout le message. Maintenant, je vais vous dire bon euh, quels sont quels sont les les, les, les meilleurs les meilleurs euh, logos qui existent maintenant moi j'ai apprécié beaucoup l'histoire de la pomme d'apple pourquoi parce que steve jobs quand il travaillait au à ses débuts il, il était tellement engagé il travaillait énormément énormément qu'il avait toujours sa pomme à côté de lui, il n'avait pas le temps de manger des sandwiches, il a consommé beaucoup de pommes. Et le, le jour où ils ont pensé faire, par exemple, euh, leur logo, ils se sont rappelés que la pomme était là pour eux. Et ça raconte toute l'histoire d'Apple. C'est là la puissance de quelque chose de naturel. Et ça, c'est la, la force de la communication, avec une simple, même en une, une seule couleur, elle raconte énormément de choses et tant mieux pour eux parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire au lieu de passer par des graphismes mais moi euh, il y a un logo qui existe il est américain et que j'adore J'adore parce qu'il raconte aussi une histoire c'est l'histoire d'un colonel qui était cuisinier dans l'armée après sa retraite, il est sorti il a installé un restaurant, c'est Kentucky Fried Chicken. Il a fait cette recette et ça a marché dans son petit patel aux États-Unis. Une fois que ça a marché et qu'il a compris, ben, il a ouvert euh, un autre restaurant ailleurs. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça fait une tache d'huile. Et maintenant, euh, Kentucky est euh, présent partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont comme logo ils ont le portrait de celui qui l'a créé euh, un vieux monsieur stylisé avec sa petite barbiche et tout ça et puis ça raconte son histoire c'est ça les vrais logos ça on peut le faire aujourd'hui donc si vous voulez passer très bien mettez votre photo internet elle encourage ça euh, parce que bon, euh, on met sur Facebook, YouTube et tout ça, il y a énormément de jeunes maintenant qui ne sont pas, bien entendu, emportés par cette histoire de graphisme et tout ça, qui mettent leur photo. « Ben c'est tout, le gars il est là, c'est lui, euh, vous le voyez même, il est loin de vous, il est en Australie, vous le voyez une seule fois, vous vous rappelez de lui ?» Alors, essayez de regarder tous les logos qui existent au monde et rappelez-vous qui c'est. Vous pouvez peut-être vous rappeler de l'activité, mais où est-ce qu'ils sont, qui sont-ils et tout ça, c'est impossible. Vous avez vu. Donc, euh, voilà, moi, je vous suggère... Euh, quand même, d'être un peu plus malin, un peu plus futé, pour passer, euh, vous savez, si vous avez une très bonne tête, euh, c'est bien, si, par exemple, Charlot, il a un logo, c'est sa silhouette avec sa canne et son chapeau, noir sur blanc, il n'y a même pas de gris, il y a rien du tout, la même, la même chose pour James Bond, James Bond avec son flingue ici, c'est très bien, noir sur blanc, et ça passe alors euh, allez-y mettre euh, Nike à côté de la silhouette de Charlot, euh, ça ne vaut rien du tout. Mais bien entendu, c'est une société multinationale qui n'est présenté presque par personne, donc ils peuvent passer par un graphisme, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça, ça a coûté excessivement cher, cette histoire de logo. Voilà, j'espère que vous avez compris cette leçon, et allez-y, un logo, c'est gratuit, partout, vous pouvez le faire vous-même en un instant, hein. une fraction de seconde, vous, vous photographiez, et puis c'est tout, cherchez. Bien entendu, la pause la meilleure que vous voulez, ça vous pouvez le faire en face d'un miroir. Donc pourquoi pas Donc euh, c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine. Merci.